Donc nous allons voir comment installer un driver pour Linux de la marque Canon pour les imprimantes ou les scanners. Donc la première des choses, on va taper le nom de la marque, le modèle de l'imprimante, Driver Linux. En faisant une recherche, on tombe donc sur ce premier lien. Et là, dans logiciel et pilotes, alors des fois il faut chercher un peu, il y a euh, support en général, ou des choses comme ça, qui nous permettent d'arriver ici. On sélectionne Linux, et là en l'occurrence, il n'y en a qu'un, des fois il y a plusieurs choix de proposer, bon bah là vous pouvez en, en tester plusieurs. Donc on va cliquer ici, on coche « j'accepte les termes et conditions », et on télécharge on enregistre le document que l'on va retrouver dans le répertoire personnel et téléchargement alors là en l'occurrence je regarde si c'est terminé, oui donc ici j'ai mon fichier sauf qu'il a un format TAR ou tar.gz, et en fait c'est un format comprimé pour le décompresser, comme une archive zip, on fait un clic droit, extraire ici. Là, nous avons un dossier. Là, il y a plusieurs choses qui sont proposées. On va prendre les deb. Plutôt que ici, donc là, il y a RPM et là, ça doit être encore autre chose. Donc, on extrait le fichier alors selon les imprimantes c'est pas toujours aussi compliqué des fois il y a moins d'extraction à faire on ouvre ce dossier et là il y a un fichier qui s'appelle install.sh on fait donc un clic droit dessus ouvrir avec émulateur de terminal si vous ne le trouvez pas ici dans la liste proposée il sera dans ouvrir avec une autre application et vous pourrez le retrouver dans la liste et là en l'occurrence, voilà, je l'ai bien ici. Alors là, il propose d'ouvrir le fichier et demande le mot de passe par sécurité. On tape son mot de passe, on appuie sur entrée. Et du coup, il installe le driver. Voilà. Donc à présent, les paquets sont installés pour le driver et vous pouvez installer votre imprimante.